Eh bien, euh, ça s'est passé très rapidement parce qu'on avait deux, deux tours de qualification du coup avec les, les conditions météorologiques. Du coup, il ben, n'y avait pas à réfléchir. Il fallait débrancher le cerveau et aller à fond euh, du début à la fin. Donc, euh, j'ai essayé de, de faire du mieux. Et puis, là, en Cali, ça s'est bien passé. Je fais le troisième temps. Et puis, après, euh, à la finale, euh, j'arrive à décrocher la deuxième place. Euh, manque encore un peu pour la gagne, mais voilà. Dans le portage, j'étais troisième. Et euh, il y avait un peu d'écart avec le, le premier et le deuxième. Et après, euh, au fur et à mesure qu'il euh, y avait une longue partie à pied, j'ai réussi à, à combler un peu le, le trou qu'il y avait avec les deux premiers. Et euh, je double le, le deuxième à la, à la manip. Et, euh, et après la descente, j'arrive pas à rattraper le premier, malheureusement. Mais c'est déjà pas mal. Ça fait terminer la saison en beauté. Euh, j'avais fait euh, un podium, entre guillemets, euh, à Morgin, parce que j'avais fait troisième. Et bon, malheureusement, je ne m'étais pas présenté à la remise des prix. Du coup j'ai été disqualifié et donc là, euh, ouais, c'était un bon aboutissement euh, de la saison pour montrer que quand même j'étais encore là euh, sur le sprint, euh, donc ça fait plaisir. Euh. Ben ouais, je vais continuer euh, carrément, il ouais, faut s'accrocher. Euh, L'année prochaine, sera ma première année U23 chez Les Espoirs, donc là on va rentrer à la Cour des Grands, ça va être un peu plus compliqué du coup. Euh, je vais essayer de m'accrocher, de faire du mieux que je peux, essayer de viser euh, en sprint euh, au chemin de France, un podium et après, euh, me qualifier sur les Coupes du Monde pour le sprint.